sans se fatiguer ce qui savent C'est grâce Pour celui qui la prend comme grâce oh, oh, oh. Si tu crois, tu verras Que vous êtes Je vous donnerai du repos Fatigué, surchargé Jésus veut porter Ton fardeau Son jour est si doux Non, non, n'est pas lourd Son jour est Pour nation, ceux qui sont en crise Je me tiens tranquille, même si l'ennemi bouscule Oh, toi le maître, tu s'abas Jésus, ma ville de refuge, et toi se faire, le vrai repos C'est s'attendre au Seigneur Hélas Le message des leurs m'a relaxé les habitudes vaines de ce monde Des dogmes dénominationnels